Salut Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je te tourne cette vidéo, on est la veille de Noël, on est en 2021 Et ça me semblait important de te faire une petite vidéo motivation, mindset Pour que du coup, tu voilà, ça va être un moment de l'année là où tu vas un petit peu euh, festoyer, tu vas être en famille, tu vas profiter Et j'espère vraiment que tu vas profiter de la vie pendant cette, euh, cette semaine ou voir ces, ces deux semaines euh, euh, juste avant, euh, juste avant donc, le, le franchissement de cette nouvelle année et ça me semblait important de te faire cette vidéo de motivation. Là, je ressors d'un rendez-vous. Ce matin, tu vois, j'ai fait une interview d'une personne qui, euh, bah, qui voyage beaucoup, qui a son business, mais qui n'a pas oublié de se faire plaisir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a monté son business de sous-location. Tu verras cette vidéo très prochainement sur la chaîne YouTube. Tu la découvriras. Tout dépend à quel moment tu, tu verras cette vidéo. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette personne, eh bien… Elle a cru en soi, elle a mis en place des actions, elle a créé son activité et aujourd'hui elle vit de son activité. Ok Donc, ça, c'est un premier point et c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, euh, moi, l'idée de cette vidéo, c'est de te dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment que tu fasses les choses avec le cœur, que ce que tu fasses, tu kiffes ce que tu fais, que ça te fasse vraiment plaisir et qu'on s'éclate dans ce qu'on se fait. Si à un moment donné, tu ne t'éclates pas, ou c'est pas quelque chose qui te... ou ça ne t'éclate plus tout simplement, c'est le moment où il faut envisager, à mon sens, d'arrêter et de passer à autre chose. Mais quand on entreprend, ça se fait déjà avant tout avec le cœur. Ça doit vraiment venir de là. Très important. Et faites les choses comme vous le sentez. Faites les choses comme vous le sentez, comment vous le ressentez. Et n'écoutez pas les personnes qui peuvent vous entourer, qui sont jaloux, qui n'ont rien fait, qui, qui sont finalement comme 90% des personnes bah, qui aujourd'hui, euh, bah, comme 90% des personnes. C'est-à-dire ce sont des personnes qui passent leur temps à jalouser, passent leur temps à critiquer, mais ne font rien. Elle se contente de suivre le système, elle se contente de bah, tout simplement d'être dans ce petit confort là du quotidien, ce petit confort qui est bah finalement on suit. On suit ce que nous demande de faire. Et puis ça s'arrête là. Alors forcément c'est facile. C'est très facile hein, de suivre le mouvement et de faire comme les autres. Hein, C'est-à-dire de faire son métro boulot dodo, d'aller travailler, rentrer le soir, bosser 5 jours par semaine sur 7. Avoir ces 5 semaines de congés payés, ça, c'est 90% des Français. Pas enfin, 90% des, des gens, finalement. Parce que c'est un peu partout cette règle-là. Moi, tu le sais, c'est pas du tout la voie que j'ai choisie. Et ça, ça fait très longtemps. J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube. Et je crois que ça plaît aussi énormément que je fasse ces vidéos de motivation. Ce que je veux te faire comprendre, euh, c'est que ça, à un moment donné, tout ça, ça vient du cœur, ça vient de toi, de ce que tu veux faire. Mais. Ça doit venir du plus profond de toi. D'accord C'est-à-dire que ça doit vraiment être un, un sentiment que tu dois vraiment... Euh, que tu dois vivre à 100%. C'est-à-dire que tu dois vraiment le vouloir. Euh, C'est vraiment quelque chose qui doit t'animer, qui doit te plaire et qui, dans lequel tu es profondément convaincu que tu dois le faire. Tu sais, obtenir des résultats ou avoir des résultats extraordinaires, avoir des résultats qui ne sont pas ceux qu'on peut parfois observer au quotidien ou ceux peut-être des personnes que tu côtoies, c'est tout simplement, eh bien, si tu veux des résultats extraordinaires, c'est fais des choses extraordinaires. D'accord? C'est pas en suivant le quotidien et en faisant ce que, encore une fois, 90% des gens font que tu obtiendras des résultats extraordinaires. Tes résultats vont être liés à ce que toi, tu as prévu de faire. vont être liés à tes actions réelles, concrètes. Moi, je vois cette année, j'ai fait énormément de choses. J'ai rejoint un groupe Mastermind qui m'a énormément développé. J'ai développé énormément euh, ma chaîne YouTube. J'ai développé énormément euh, donc la, mes formations en ligne. J'ai développé énormément mon parc immobilier par rapport à ma conciergerie, par rapport à mes sous-locations. J'ai développé aussi mes acquisitions immobilières puisque j'ai réussi à faire deux projets cette année en immobilier, dont, dont un qui est en cours de finalisation, on va dire. J'ai investi dans les crypto-monnaies, j'ai investi dans la bourse, je me suis lancé dans le minage de crypto-monnaies. Et oui Donc, tu vois que j'ai fait énormément de choses. Mais tout ça, je le fais parce que… Euh, je sais pas comment je pourrais te dire ça. C'est… Déjà avant tout ça me plaît, euh, moi je kiffe entreprendre, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ce que je fais au quotidien Si à un moment donné de toute façon ça ne me plaît plus, c'est clair que je vais arrêter euh, Je ne je, je peux pas faire les choses euh, parce qu'on me force à le faire ou parce que je me sens obligé de le faire Et c'est bien le problème du salariat, c'est que quand tu es salarié, tu pas le choix Tu es obligé d'aller travailler, te lever le matin, de, de bosser 5 jours sur 7, de prendre que 5 semaines par an C'est comme ça si tu veux prendre que deux semaines, bah non, il faut que tu prennes tes cinq semaines, tu vois. Et, et à l'inverse aussi, si tu veux prendre plus de cinq semaines, tu ne peux pas prendre plus de cinq semaines parce que c'est comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, tu dois vraiment vivre à fond ta vie. Tu dois. Et oui, autre chose aussi que je veux préciser. Euh, retiens bien une chose. On n'est que 30 000 jours sur Terre. D'accord On est 30 000 jours sur Terre. Le temps, il est compté. Le temps, y passe et quand tu seras plus là, la vie va continuer de tourner, la terre va continuer de tourner. Tu sois là ou pas là, les choses vont continuer d'avancer. Donc à mon sens, il faut être acteur de sa vie. Et il ne faut pas subir ce qu'on fait aujourd'hui. Il ne faut pas subir ce qu'on nous demande de faire. Il ne faut pas subir cette, ce salariat. Ça convient peut-être à plein de personnes, mais si toi, tu regardes cette chaîne YouTube, c'est clairement, ça ne te convient pas. C'est que clairement, tu souhaites mettre en place des choses. Alors, qu'est-ce que t'attends On ne vit que 30 000 jours sur Terre. On est là que 30 000 jours, les amis. Et peut-être que demain, tu ne seras plus là. Peut-être que dans une semaine, sera terminé. Peut-être que tu n'arriveras même pas à franchir 2022. On n'en sait rien. Donc, vis ta vie à fond. Vis ta vie à fond. Fais les choses à fond. Fais ce qui te vient du cœur. Si tu as envie de le faire, si ça te plaît, tu le fais. Cherche pas à trouver des excuses, oui mais en ce moment il y a si, il y a la crise, il y a des confinements, et puis un tel il m'a dit que ça marchait pas, et un tel il m'a dit que... Mais on s'en fout Fais ce que tu as à faire Si tu le sens que as envie de le faire, si tu sens que ça te plaît, si tu sens qu'il y a quelque chose à faire, mais fais-le, n'écoute pas ton voisin, n'écoute pas tous ces gens qui qui sont comme je te l'ai dit, qui sont euh, défaitistes, qui euh, sont là que pour critiquer, toujours en mode négatif. Toujours en mode euh, jaloux aussi, jaloux, parce que c'est la jalousie qui parle. Parce que eux, ils n'ont pas réussi à le faire, parce qu'eux, ils n'ont pas les couilles de le faire. Parce qu'ils aimeraient bien le faire, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'énergie, parce qu'ils n'ont pas la niaque, parce qu'ils n'ont pas l'envie, parce qu'ils ont peur, parce que ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont écouté un tel qui leur a dit non, non, euh, bah oui, par forcément, ils ont choisi la voie de la simplicité. Ils ont choisi la voie toute tracée qu'on leur adressait juste après l'école qui était Trouve-toi un bon travail, trouve-toi un travail, fais tes 35 heures par semaine, prends tes 5 semaines comme monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire en juillet et en août. Bah non, quand tu es entrepreneur, tu peux prendre tes vacances à d'autres moments de l'année. Et il y a plein d'avantages. Tu vas payer moins cher tes vacances. T'auras pas toute cette foule, t'auras pas tout ce monde Etc, etc. Il y a plein d'avantages à être entrepreneur. Il y en a aussi plein d'inconvénients, bien évidemment, parce que l'entrepreneuriat, c'est risqué, etc. Mais putain, on s'en fout. Tu là que 30 000 jours par an. <rire> tu es là que 30 000 jours dans ta vie. Tu n'as que 30 000 jours dans ta vie. Mais putain, on s'en fout. On est là que 30 000 jours dans une vie. Ça va passer très très vite. Tu vas t'en trouver à 60, 70 ans, et il sera trop tard. Fais que ta vie soit extraordinaire. Qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place pour 2022 Mais fais les choses, après il sera trop tard. Il sera trop tard et éclate-toi dans ce que tu fais, faut que ça te plaise. Fais ce qui te plaît et on s'en fout que ça va peut-être pas forcément marcher comme tu l'aurais espéré ou que ça va peut-être pas gagné autant d'argent que tu l'avais imaginé. On s'en fout, on s'en fout avance, fais des actions et petit à petit, tu vas voir que ça va se développer que ça va se mettre en place mais je te le redis, si tu veux des résultats extraordinaires fais des actions extraordinaires les choses n'arrivent pas toutes cuites dans le bec et comme ça parce que ça y est, as vu quelque chose, t'as vu une vidéo YouTube t'as vu qu'un tel il fait ci et ça claque demain, t'auras le même résultat non, t'auras peut-être pas le même résultat ou peut-être que tu l'auras que dans un ou deux ans parce que toi, il te faut plus de temps mais ça, c'est comme ça chacun vit sa propre vie ce que je veux dire aussi, c'est que tu es un être exceptionnel. Tu es quelqu'un de spécial. Arrête de croire que tu es comme tout le monde. Arrête de croire que ton voisin il fait comme ça et donc je dois faire comme ça. Non Tu es exceptionnel. Tu as un talent. Tu es quelqu'un de spécial. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Forcément. Forcément. Forcément il y a quelque chose en toi qui est différent des autres. C'est obligé. C'est évident. Trouve-le. Trouve cette pépite, trouve cette chose en toi qui fait que que tu vas exploser, que tu vas faire des choses que, que ton voisin ne fera pas. On est tous différents, ok On est tous différents. Arrêtons de croire qu'il faut tous qu'on fasse tous la même chose, qu'on ait tous la même bagnole, qu'on ait tous le même type de maison, qu'on ait tous le même train de vie, qu'on qu ait tous euh, ce, ce, ce, ce rythme horaire. Je me lève le matin, je me couche le soir à telle heure, à telle heure. Mes... Arrêtons ça, arrêtons. L'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est, on kiffe sa vie. On vit sa vie. On fait ce qu'on a à faire. On fait comme bon nous semble. Bien entendu qu'on respecte les lois. Bien entendu qu'on respecte les règles. C'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un superbe terrain de jeu. Mais vraiment, c'est un terrain de jeu. D'accord? Alors que, malheureusement, t'es pas entrepreneur, bah, c'est moins ce terrain de jeu, quoi. Tu vois? Moi, ma vie, c'est vraiment un jeu au quotidien. C'est, du kiff au quotidien et je te le redis encore écoute ton cœur écoute arrête de arrête d'écouter tout le temps ta tête arrête d'écouter les choses rationnelles arrête d'être rationnel surtout arrête d'être rationnel tout doit démarrer du cœur quand on est jeune quand on est enfant quand on est euh, euh, adolescent on fait tout par spontanéité avec le cœur c'est le cœur qui qui, qui qui nous guide mais après le problème qu'on a nous quand on est adulte c'est que malheureusement c'est notre tête qui dirige, c'est notre tête qui, qui, qui décide pour nous. Et en fait, il n'y a plus de place à l'improvisation, il n'y a plus de place à la à la, à la surprise, il n'y a plus de place à la à la spontanéité, parce que tout est contrôlé, tout est euh, déjà euh, mâché dans la tête, et parce qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Oublie les fausses croyances. Moi encore ce matin, je me rappelle plus sur quel sujet précisément, mais j'étais sur une fausse croyance, sur quelque chose. Et en fait, je me suis dit, putain, mais non, non, non, non, non, non. Il faut que je m'enlève ça de la tête. Il faut que je remette tout à plat et que je me reprogramme. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire chaque année. C'est tout le temps, en fait. Et tu verras, je vais te refaire une vidéo en début d'année, donc euh, là, dans, dans, dans quelques semaines, sur justement, à mon sens, qu'est-ce que tu dois faire pour 2022 voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a donné un gros coup de motivation, un gros coup d'énergie parce que je sais aussi que c'est des périodes de l'année où on peut manquer parfois d'énergie. Tu verras aussi que quand les choses sont bien organisées, bien automatisées, on peut faire beaucoup de choses. On a du temps pour soi et c'est ça qu'il ne faut pas que tu oublies. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place avec nos sous-locations, nos investissements immobiliers, c'est tout ça. C'est toute cette partie... Euh où on automatise, on délègue un maximum et ça nous permet justement de, de faire ce qu'on a à faire et d'avoir du temps pour autre chose, du temps pour les amis, pour les loisirs, pour créer un autre business, pour faire du sport, etc. etc. J'espère franchement que tu as passé de belles fêtes, que tu as bien t'amusé, que tu as profité de ta famille. C'est le moment où il faut tout poser, tout relâcher. Début 2022, tu te reposes. Encore une fois, le 1er janvier, pose-toi, fais le point sur ce qui s'est passé l'année passée, sur ce qui va se passer sur l'année 2022, ce que tu as prévu. Exprime la gratitude envers toi pour tout simplement te faire évoluer, te faire avancer et augmenter hein, ce qu'on appelle ton côté leader, ton leadership. C'est super important. Voilà, hésite pas aussi à bah, lâcher le gros pouce bleu comme d'habitude. Hein. Euh, puis hésite pas à t'abonner si tu l'as pas encore fait. Tu sais, c'est une chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, mais on parle aussi de mindset d'entrepreneur. Tu le sais, ça fait plus de 20 ans que j'entreprends. Je peux t'assurer que il euh, y a des go, il y a des bas et c'est comme ça, c'est tout. J'ai vécu beaucoup de bas, j'ai vécu des hauts. Voilà, il faut, faut l'accepter, mais la vie est riche et encore une fois on n'a que 30 000 jours. Moi, je, veux, voilà, je veux pas mourir demain dans le regret, me dire j'ai oublié de faire ça, j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Non, j'aurais fait ce que j'avais à faire, d'accord. Oublie pas tout ça. Bon, tu le sais, hein, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. Je pense qu'on va se terminer là-dessus. Je vais te souhaiter franchement de belles fêtes et je te dis, eh bien, à très bientôt. Ciao.